J'entends ces temps-ci, en particulier sur Internet, que l'État pourrait s'emparer de l'or des particuliers, c'est-à-dire délester les particuliers de leur or, donc les spolier, dans le but de rembourser ses dettes, ou du moins de rembourser une partie. Ceux qui véhiculent cette idée arrivent logiquement à la conclusion que l'or ne serait pas ou ne serait plus une valeur refuge parfaite. Il se trouve que souvent, sans doute par hasard, ces personnes gagnent leur vie en vendant des produits financiers ou des formations ou des conseils dans le domaine des placements financiers et qui considèrent à tort ou à raison l'or comme un concurrent pour leur activité. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je partage mes réflexions sur le sujet de la spoliation, de la possible spoliation de l'or des particuliers par la puissance publique. Et je vais tout simplement essayer de répondre à la question, d'apporter des éléments d'analyse à cette question simple, faut-il y croire Pour attaquer le sujet, je m'adresse à ceux qui découvrent cette chaîne aujourd'hui. D'abord, merci pour votre présence et pensez à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur l'or. Et de manière plus générale sur les sujets de la finance, du patrimoine et de l'économie. Alors quand on réfléchit un petit peu au sens des choses, on s'aperçoit vite que cette peur de la, spoli de la spoliation est la manifestation d'une peur puissante qui est celle que l'on s'attaque à nous. Parce que s'attaquer, ne spolier, donc s'attaquer à nos biens, ça veut dire s'attaquer à nous. Et donc là, on touche à quelque chose qui est fondamental, qui est l'instinct de survie. Donc cette peur de la spoliation de l'or, ce n'est que la fixation sur un sujet précis qui est celui de l'or, d'une peur plus vaste, qui est la peur que l'on nous prenne notre épargne. Alors c'est vrai que dans le passé, il y a eu des spoliations de l'or par l'État. Enfin, il n'y a pas eu tant que ça d'ailleurs la plus, la plus célèbre et la plus remarquable, ça a été la confiscation de l'or par le gouvernement américain au début des années 30, selon la volonté du président Roosevelt, dans un but très précis, qui était de rebâtir un dollar qui soit solide, après ce qu'il avait subi pendant la, la, crise des, euh, la crise du début des années 30, dans laquelle il se trouvait alors en, en plein, c'était de rebâtir une monnaie solide, donc qui soit basée sur l'or. Et pour ça, il fallait qu'il y ait dans les caisses de l'État plus, la plus grande quantité d'or possible. Et comme on sait que traditionnellement, dans des pays, les particuliers détiennent une partie importante de l'or qui existe, eh bien tout simplement, la solution a été de, réquis de réquisitionner cet or. La première question à se poser, et la plus urgente, est la suivante. L'État a-t-il besoin, en ce moment, ou à court terme, de nous spolier la réponse est non. La réponse est non, tout simplement grâce, grâce au taux zéro qui ont permis de réduire considérablement l'impact de, de ce qu'on appelle le service de la dette sur les finances publiques. Autrement dit, rembourser la dette à l'État coûte aujourd'hui beaucoup moins cher qu'il y a quelques, quelques années, et ce, malgré une augmentation tendancielle de l'endettement. Donc là, on met le doigt sur le problème fondamental dans ce domaine c'est que malgré la baisse des taux, euh, qui certes allège la charge financière annuelle de l'État en matière d'intérêt, de, de, la dette augmente. Et on se rend compte, j'en ai parlé dans les vidéos récentes, que la crise du Covid, avec des dépenses considérables euh, publiques qu'elle a, qu a entraînées, va augmenter la dette de tous les États, c'est déjà mesuré par des économistes, en ce qui concerne la France, on s'attend à une dette qui serait peut-être de 125 à 130% à la fin de l'année. Et cette dette, on va se la coltiner pendant de longues années. Donc, nous allons avoir un problème à terme. Et si aujourd'hui, la question de la spoliation du secteur privé par la puissance publique ne se pose pas, on peut imaginer qu'il va se poser on peut même penser qu'il va se poser de manière inexorable. Alors, à partir de là, le, la question, euh, c'est euh, d'abord, dans les poches de qui l'État va-t-il prendre, parce que le privé, le secteur privé, ce n'est pas que les ménages, c'est aussi les entreprises, et euh, s'il prend, sous quelle forme va-t-il prendre Parce qu'au fond, quand un État décide de spolier le privé, euh, il le fait dans un souci d'efficacité, il va donc privilégier les moyens qui sont à la fois les plus simples et les plus rentables. Bon, ça, à la première question. Euh, qui va-t-il mettre à contribution Les entreprises ou les particuliers La réponse, les deux, bon, en général. Les entreprises, ben, ça va être très simple. Il va suffire d'augmenter l'impôt sur les entreprises. Et pour les particuliers, parmi les solutions, il y aura évidemment celles qui vont fixer à augmenter les impôts. Et d'ailleurs, que ce soit sur les entreprises ou chez les particuliers, il me semble qu'on avance inexorablement vers des augmentations d'impôts. Donc, première, première solution pour améliorer les finances publiques, c'est augmenter les impôts. Il faut bien observer que dans ce domaine, l'État français a une très grande habitude et que de mandature en mandature, les impôts augmentent. Évidemment, à chaque fois, les candidats à la présidence de la République se font élire en expliquant qu'ils n'augmentent pas les impôts ou que grâce à tel ou tel artifice euh, où euh, tel ou tel discours marketing électoral des impôts vont baisser, euh, les citoyens les croient ou ne les croient pas, toujours est-il qu'ils votent pour eux, et évidemment les impôts continuent à monter euh, parce que il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les impôts ou de recourir à d'autres mesures que nous allons voir qui n'ont rien de sympathique non plus. La mesure principale sur laquelle comptent les États très endettés, y compris le nôtre, une mesure qui mesure qui est vieille comme, comme l'histoire de la monnaie, c'est l'inflation. Il s'agit donc de baisser la valeur de la monnaie pour que la, le montant de la dette à rembourser et ses intérêts diminue. Et cette inflation, c'est ce, ce derrière quoi courent tous les États de l'Union européenne et, et les États-Unis eux-mêmes, et puis bien d'autres pays dans le monde, depuis, euh, bah depuis au moins 2008, sans vraiment parvenir à l'atteindre, en particulier dans l'Union européenne, où l'objectif officiel de 2% d'inflation par an, alors pourquoi 2%, 2% euh, bon, On est certainement dans des calculs économiques euh, et puis peut-être aussi euh, dans quelque chose qui est devenu une formule magique, à, à laquelle plus grand monde ne réfléchit, euh, toujours est-il que 2% c'est effectivement un certain niveau d'inflation, on, on est loin de l'atteindre, du moins officiellement. Alors euh, je sais comme vous qu'il y a une polémique euh, de plus en plus, enfin euh, qui se développe de plus en plus euh, sur la réalité de l'inflation, notamment en France. Est-ce qu'on est au niveau euh, du genre 1% par an ou 1,5% par an euh, annoncé par l'INSEE ou à des niveaux plus importants euh, Probablement d'ailleurs c'est le cas euh, si on tient compte de la réalité des prix, c'est-à-dire si on tient compte de l'augmentation des prix de l'immobilier, ce qui bizarrement n'entre pas dans l'indice INSEE, bon, enfin, mais ça c'est un, un autre débat, toujours est-il que quel que soit le niveau réel de l'inflation aujourd'hui en France, puisqu'on parle de, de notre pays, et que la problématique du débat d'aujourd'hui c'est à l'intérieur de la France, euh, ben, clairement cette inflation n'est pas suffisante pour arriver à laminer euh, le montant de la dette. Notons tout de même que cette inflation est quelque chose de très efficace, c'est quelque chose de, enfin quand on réussit à la créer, c'est quelque chose de, de très facile parce que les gens ne la remarquent pas, euh, ou en tout cas quand ils la remarquent, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'impression de subir eux personnellement plus que, plus que les autres, et comme toutes les choses qui sont en matière de finances publiques qui sont faciles et relativement discrètes, elles sont extrêmement injustes, en tout cas en appliquant au moins juste le sens qu'il a dans la société française depuis déjà pas mal de temps. C'est-à-dire que finalement c'est un impôt déguisé, mais c'est un impôt qui frappe surtout la consommation. C'est-à-dire qui frappe tout le monde, et quand on frappe tout le monde, c'est beaucoup plus dur pour entre guillemets les pauvres ou pour les gens qui ne sont pas riches que pour les autres. D'autant que quand l'impôt frappe surtout la consommation, eh bien, il frappe surtout ceux euh, qui, euh, dont la structure de dépense est basée sur la consommation et non pas basée sur l'investissement. Euh, ceux qui sont suffisamment riches ou pas assez pauvres pour pouvoir investir dans l'immobilier par exemple, euh, ne sont beaucoup moins touchés par l'inflation, même ne sont pas du tout touchés. Puisque, euh, au fur et à mesure que la valeur de la monnaie se dégrade, la valeur des biens tangibles, dont l'immobilier, j'en ai parlé dans de nombre très nombreuses vidéos, elle va augmenter. C'est la raison pour laquelle l'immobilier est réputé comme étant euh, quelque chose qui résiste à l'inflation. Euh, donc on voit bien que ce truc est parfaitement injuste, mais c'est tellement facile quand on réussit à créer l'inflation en tant qu'État euh, de recourir à ça pour régler ses problèmes financiers. Deuxième solution, auxquelles on ne pense pas. Tellement on a perdu l'habitude qu'elle soit pratiquée, c'est de réduire les, défenses, les dépenses publiques. Parce qu'après tout, pour rembourser ses euh, dettes, euh, il y a des expédients, comme rembourser en monnaie de singe grâce à l'inflation, euh, mais pourquoi ne pas être honnête et faire en sorte d'être en capacité de rembourser réellement C'est quand même pas extraordinaire, finalement. Bon, Surtout dans nos, dans nos pays de morale chrétienne, euh, et dans la plupart des... Des pays, d'ailleurs, quelle que soit la culture, la civilisation, euh, la notion d'honnêteté est quand même centrale dans le fonctionnement de, de, la, de la cité. Eh bien, on pourrait rembourser l'État pour rembourser ses dettes, euh, s'il devenait vertueux, et que, de nouveau, dépensait moins euh, qu'il n'encaisse ne, qu d'argent, et à partir de là, il aurait des surplus qui permettraient de rembourser. Bon, curieusement, semble pas y avoir pensé, euh, ou... Si on y pense, je suis un peu ironique évidemment, on y a pensé, mais si on y pense, on considère que c'est là un effort absolument insurmontable parce que politiquement, comme disent nos, comme disent nos, nos hommes politiques euh, qui manquent peut-être de courage ou qui sont simplement réalistes, euh, politiquement, euh, ce n'est pas jouable. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu un président de la République arriver au pouvoir en France ou euh, un Premier ministre, enfin, un Parlement, euh, tendance... Euh, euh, parlementaires dans d'autres pays, dans les régimes parlementaires, euh, arriver au pouvoir sur la base de « on va faire des sacrifices les gars, euh, on, va, euh, on va pas augmenter les impôts mais par contre on va baisser les dépenses ». Donc baisser les dépenses ça veut dire éventuellement faire des économies quand l'État en est capable, chez nous on sait, on sait, que, pas, on sait que ce n'est pas vrai, euh, quand l'État ou l'ensemble de toutes les, les organisations euh, qui, qui dépensent des deniers publics en sont capables, et si on n'est pas capable de faire ce genre d'économie, eh ça veut dire qu'on va diminuer l'ensemble des prestations sociales, ce qui dans nos sociétés modernes, qu'elles soient socialisantes ou pas socialisantes, est un cataclysme puisque même les pays les moins redistributeurs comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon, enfin, il y en a beaucoup. Hein. Tout le monde n'est pas redistributeur comme l'État français, comme la comme société française. Euh, on a quand même des redistributions qui sont de 30 à 40% du PIB, c'est-à-dire c'est déjà absolument gigantesque. Euh, il y a 50 ans, en France, on n'en était pas là, euh, et pourtant on est dans un pays euh, socialement avancé. Euh, donc cette solution en fait est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Donc là, maintenant, on commence à s'approcher de quelque chose qui ressemble à la spoliation, même si fondamentalement, ce n'en est pas. C'est tout simplement, dans le cas, dans la panoplie des augmentations d'impôts dont j'ai parlé, c'est de voter des impôts extraordinaires, des taxations extraordinaires, c'est-à-dire qu'au euh, lieu d'augmenter régulièrement les impôts, comme on le voit depuis euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, euh, l'État va frapper très fort... Euh, peut-être sur certaines catégories sociales, réputées les plus aptes à payer, ou, ou moins fort, mais ça va être plus étendu sur la population, en décidant de quelque chose qui sera présenté comme un impôt extraordinaire et donc moment, momentané. Donc là, on voit bien que cette fois, on attaque de manière directe le portefeuille des citoyens et des ménages. Et enfin, on en arrive au cœur de la préoccupation actuelle de tous ceux qui craignent que l'État leur paye que leur or, eh bien, la, le recours ultime, c'est la spoliation des ménages. Alors à partir de là, c'est ce que je disais dans l'introduction, la, la question quand même, la, la question centrale euh, pour l'État, euh, c'est euh, comment spolier dans la meilleure condition Autrement dit, qu'est-ce que c'est qui va m'emporter Si possible, que ça me beaucoup d'argent, donc c'est le plus rentable, si possible, que euh, bah, les gens ne euh, crient pas trop, que les gens euh, ne, crient, ne crient pas trop, et puis, si possible, euh, également, que ce soit facile. Parce que selon le type d'actifs euh, des, des particuliers, ou des entreprises auxquelles on va s'attaquer, mettre la main dessus euh, peut présenter des degrés de difficultés extrêmement diverses. Alors, de quoi constituer l'épargne des ménages Eh bien, commençons par l'or, puisque c'est ce qui inquiète une partie des, des gens qui détiennent de l'or, voire même, je, je le vois à travers la réponse que j'ai eue à, à un premier sondage que j'ai fait par rapport à, à l'intérêt que vous auriez pour une formation sur l'or, euh, parmi les questions que j'ai posées, c'est si, si vous détenez pas de l'or, ou ce que vous attendez d'une formation sur l'or, est-ce que ce serait euh, par rapport au fait que vous ne sachez pas euh, trop euh, comment, euh, comment le garder Alors, Effectivement, on est là au cœur du sujet en matière d'or, euh, il se trouve que pour la plupart des gens, la détention d'or, euh, ben c'est quelque chose que l'on doit faire chez soi, soit enfin, caché d'une manière ou d'une autre, mais euh, ça se fait à domicile. Donc on peut, on peut en déduire euh, avec une certitude très grande que la quasi-totalité de l'or qui appartient aux particuliers en France est détenue en France et probablement au domicile des gens, puisque l'or est quelque chose qui a une très grande valeur sous une petite quantité, donc il n'y a pas besoin de gros volume, il n'y a pas besoin d'avoir un terrain, il n'y a pas besoin d'avoir une maison ou un château, pour garder chez soi des dizaines de milliers d'euros sous forme d'or, ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Alors je ne dis pas que c'est prudent, euh, mais c'est possible, et je sais, parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens dans le cadre de mon métier, qu'il y a beaucoup de particuliers qui gardent comme ça des quantités d'or chez eux, qui personnellement me paraissent assez... Euh, assez délirant. Maintenant, d'un point de vue économique, d'un point de vue stock, quel est le potentiel financier pour l'État d'une spoliation, donc d'une euh, confiscation de l'or des particuliers en France eh bien, les, les stocks d'or détenus par les particuliers en France sont estimés en général, euh, quelles que soient les sources, à 3000 tonnes d'or. Alors 3000 tonnes, c'est de l'or, Oulala, là là, c'est gigantesque et évidemment, ça ne peut qu'intéresser l'État. Bon, mais comme toujours, au-delà des, des apparences et des, des réflexes conditionnés, il faut mesurer, il faut compter. Alors, combien coûte une tonne d'or eh bien, aujourd'hui, un lingot d'or d'un euh, kilo, ça coûte à peu près 50 000 euros. Enfin, il a un peu baissé ces temps-ci, il était tombé à 49 000. Il était plutôt un peu au-delà de 50 000 il y, a, il y a une quinzaine de jours. Mettons, mettons 50 000, parce qu'à mon avis, ça va plutôt monter. Donc, 50 000 euros le kilo, ça fait 50 millions d'euros la tonne. Donc, ça fait 50 milliards d'euros pour 1 000 tonnes. Et pour 3, 000 or, pour 3 000 tonnes, ça fait donc 3 fois 50 milliards, ça fait 150 milliards d'euros. Ah, 150 milliards d'euros, c'est une belle somme. Oui, mais tout est relatif. Euh, ces 150 milliards d'euros, si on le compare à d'autres actifs d'épargne des Français, dont je vais vous parler dans deux minutes, finalement, ça ne représente pas grand-chose. Donc, premier point... Ce n'est pas l'actif le plus intéressant en termes de valeur dont l'État pourrait s'emparer. Deuxième point, est-ce qu'il est facile de piquer l'or des gens ben En réalité, c'est très difficile parce que ces 3000 tonnes, elles viennent pour une, la plus grande partie de transmissions intergénérationnelles sous forme de bijoux, sous forme de choses qui sont faites de la main à la main, euh, la chaîne en or à nord, à la à de la montre en or de l'arrière-grand-père, euh, le collier de larrière arrière grammaire etc., etc. Bon, donc tout ça, euh, on sait qu'il y a 3000 d'or. En fait, on ne sait pas, ce sont des évaluations qui sont faites sur la base d'enquête sur les, la façon dont, dont vivent les gens, mais c'est impossible, en tout cas, de savoir où est cet or. Parce qu'on ne va pas, évidemment, envoyer euh, la police ou l'armée dans tous les ménages pour fouiller les appartements et les, les maisons et, et sonder les terrains euh, pour trouver l'or. Donc, en fait, cet or, il est extrêmement difficile à localiser et la partie qui est localisable c'est quoi mais ben c'est la partie qui a été achetée donc de manière officielle euh, depuis 10 ans 20 ans là encore les archives des vendeurs d'or euh, ne sont pas euh, ne, ne sont pas gardées pendant 100 ans autant, autant que je sache euh, donc c'est l'or qui a acheté finalement qui a été acheté relativement récemment dont l'état pourrait avoir connaissance en demandant aux marchands d'or, aux intermédiaires, de lui communiquer sa, sa, leur comptabilité, Et on voit bien le boulot que ça représentait. Donc finalement, en pratique, prendre l'or des gens, euh, c'est pas possible. Ou si c'est possible, ça allait, euh, à des niveaux tellement faibles de, euh, de de ce que ça rapporterait que ce n'est pas une piste pour l'État. Alors vous allez me dire, oui, mais Roosevelt, etc. Ok, mais Là, d'abord, il y avait une, euh, une, un contexte qui faisait que la, récupérer l'or par l'État américain était absolument indispensable. Il n'y avait pas d'alternative, hein, euh, il n'y avait pas d'arsace possible. Tandis que dans le, le, le problème qui est celui de l'État actuellement, euh, il ne s'agit pas, l'or est une solution parmi d'autres. Et je suis en train de vous expliquer que c'est certainement la plus mauvaise et la moins efficace de toutes. Il y a d'autres solutions que l'on va voir. Parce que si l'épargne en or, ça représente 150 milliards d'euros, on va s'intéresser à ce que représente l'épargne financière. Et là, ce n'est pas les mêmes montants. Dans l'épargne financière, la plus connue, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, vous le savez, c'est à peu près 1500, peut-être même plus milliards d'euros sur les fameux fonds euros. On ne reviendra pas sur les problèmes que pose la détention des fonds euros pour ceux qui en ont. Qui y non. Et puis, je ne sais pas combien, peut-être quelques dizaines de milliards, peut-être 100 milliards, peut-être 200 milliards, en tout cas beaucoup moins, euh, à travers ce qu'on appelle les unités de compte, euh, autrement dit qui sont des, des placements sur les marchés financiers. En tout cas, je ne crois pas qu'on atteigne globalement les 2000 milliards, mais on est sur quelque chose qui est probablement au-delà de 1800 milliards, c'est-à-dire que déjà, vous voyez, c'est plus de dix fois ce que représente l'or détenu par les ménages français. Et puis, les ménages ne détiennent pas que l'assurance vie, ils détiennent aussi quelque chose qui est bien connu, qui est le livret A, qui partage avec l'assurance vie le titre envier de placement préféré des Français. Eh bien, ce livret A, ben ça, le niveau des dépôts sur les livrets A qui se retrouvent au final dans la caisse des dépôts de consignation, pour au moins la moitié d'entre eux. Euh, ce, dipot, ce, ce niveau varie, mais enfin c'est compris entre 800 milliards et 1000 milliards. Et puis il n'y a, a pas que ça, il y a aussi euh, un truc tout bête auquel il faut penser, ce sont les dépôts qu'il y a sur les comptes bancaires des Français. Et là, ces dépôts, ils sont évalués à, ça dépend ce qu'on considère, mais le chiffre de 2500 milliards, on va dire, est un chiffre moyen. Donc vous voyez bien qu'entre l'assurance-vie les livrets A et puis euh, les dépôts en banque, on est, si je vois bien, à 5 300 milliards. C'est-à-dire, on est à combien euh, Ça fait 10, ça fait 30, on est à 35 fois à peu près la valeur de l'or détenu par les ménages. Donc, on oublie complètement la spoliation de l'or, mais on va plutôt réfléchir à la spoliation, à la spoliation de l'épargne financière des Français. Alors, juste, juste même une une parenthèse pour ceux qui, ceux, euh, nombreux parmi nous, c'est-à-dire la quasi-totalité qui détiennent de l'argent sur les livrets A, euh, je ne dis pas que, que l'État commencerait par prendre l'argent des livrets A, euh, très probablement c'est ce qu'il fera en dernier s'il fallait le faire, et, et à mon avis il ne le fera pas. Euh, tout simplement parce que les montants que je vous ai indiqués sur les autres supports, à savoir les comptes en banque normaux, classiques, et puis euh, l'assurance-vie, il y, y a largement assez pour euh, rembourser, ou en tout cas pour diminuer fortement la dette de l'État, puisque la dette de l'État, selon ce qu'on prend comme périmètre, le périmètre le plus petit, c'est 2 500 milliards, euh, le périmètre le plus grand, ça va jusqu'à 6 000 milliards, mais enfin, là, on, là, on est dans des choses qui me paraissent abusives euh, pour être comptabilisées dans, dans, dans les dettes, mais la dette réelle est plutôt autour de 3 milliards, mais on voit bien que l'épargne euh, financière, sans les livrets A, la couvre et les livrets, les livrets bénéficient de la garantie de l'État. Donc il serait tout de même assez euh, étrange comme démarche de la part d'un État de commencer par voler une épargne qui est garantie. Dans voilà, la dernière partie de cette, de cette vidéo, et euh, je voudrais, en ce qui concerne les moyens que l'État pourrait employer pour rembourser la dette, faire une considération, c'est-à-dire vous poser une question cette dette de l'État c'est une dette de l'État de... quand on fait une analyse au tout premier degré mais comme vous savez l'État quand il s'endette il s'endette au nom du peuple français il s'endette pour nous verser des prestations diverses pour assurer ses missions régaliennes alors je sais qu'il le fait de moins en moins bien et euh, comme on dit vulgairement on n'en a pas pour notre argent mais ce que je veux dire par là c'est que en réalité, la dette de l'État, de c'est la dette des Français, puisque l'État lui-même n'a aucune production marchande. Euh, certes, il a une production euh, de, qui vont dans le sens de l'intérêt général, et qui sont des dépenses qui sont absolument indispensables. Mais l'État, c'est en quelque sorte c'est la structure que les Français ont créée pour faire ces dépenses, pour s'occuper de récolter l'argent nécessaire sur la société, et s'occuper ensuite de redistribuer ça et de faire les dépenses, de gérer tout ça. Mais c'est bien la société française qui fait ça. Donc l'endettement de l'État, quelque part, c'est une fiction. C'est comme si vous demandez à votre enfant de 5 ans d'aller emprunter 500 balles au voisin, c'est pas lui qui doit l'argent au voisin, c'est vous. Parce que l'enfant de 5 ans, il va demander au nom de ses parents. Ben là, c'est la même chose. Donc quand on s'inquiète du fait que l'État est endetté à hauteur de. 2 500, 3 500 milliards euh, et euh, qui serait euh, sp spoliateur pour nous le rembourse en tapant dans notre poche. Vous êtes sûr que c'est une spoliation Puisque cette dette, c'est la vôtre, c'est la nôtre. C'est quand même normal de rembourser ces dettes. Alors, vous commencez à me connaître, je n'ai pas l'habitude de faire, de faire des, des leçons de morale. Donc si je vous dis, en vous regardant dans les yeux, en fait je, ce que je regarde c'est l'objectif de la caméra, euh, si je vous dis cela, ce n'est pas pour vous faire la leçon, c'est simplement pour vous dire que si c'est normal, eh bien ça va, avoir, ça va avoir lieu. Et si ça doit avoir lieu, vous avez compris qu'il ne faut pas craindre pour votre or, il faut craindre pour votre épargne financière. D'autant que, en ce qui concerne votre or, je réfléchis à la possibilité de faire une formation. C'est pour ça que le premier lien que vous trouverez sous la vidéo est un lien qui vous mène vers un sondage dans lequel je vais vous poser des questions pour mesurer votre appétence pour une formation sur l'or. Et dans cette formation, je vous parlerai peut-être d'un moyen simple et parfaitement légal d'accumuler de l'or en tant que particulier sans même que l'État français soit au courant et sans même qu'il ait la possibilité d'aller nous piquer cet or. Alors là, je suis prudent, je n'ai pas encore vérifié que l'idée que j'ai euh, fonctionne. Je pense qu'à 80% de chance, je vais m'apercevoir que c'est oui. Euh, mais euh, si cela, si mon idée est vraie, véritablement détenir de l'or en tant que valeur au fuge, est quelque chose qui devient cette fois complètement inattaquable. Je vous ai délivré maintenant les messages essentiels que j'entendais vous délivrer sur ce sujet. Donc nous sommes donc à la fin de la vidéo. Pensez, pensez au rituel, évidemment. Donc Les rituels, vous les connaissez. C'est le pouce bleu si la vidéo vous intéressait. Euh, quoi d'autre Les commentaires, euh, vous savez que j'y tiens, c'est d'ailleurs essentiel pour une chaîne, je ne reviens, reviens pas là-dessus, le partage, hein, puisque si c'est bien, ben, c'est bien pour tout le monde. Et puis, euh, et puis, quoi euh, et puis vous abonner si vous ne l'avez pas fait, euh, ce qui, je sais, pour la plupart d'entre vous, est déjà fait. Je, vous, je ne vous parlais plus des coachings depuis quelques vidéos parce que je donnais la priorité à d'autres liens, mais comme d'habitude, si vous souhaitez vous entretenir personnellement avec moi de préoccupations pré pré que vous avez sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets qui concernent de manière générale la gestion de votre patrimoine, euh, les, les finances ou l'économie, eh vous savez que vous, pouvez, que, vous, que vous pouvez le faire dans le cadre de, du format que j'appelle le coaching patrimonial. Le lien pour accéder aux informations sur le coaching est lui aussi sous la vidéo, il sera juste en dessous du lien sur le sondage. Donc j'en ai terminé pour, pour cette fois, je vous prépare d'autres vidéos seront, je l'espère, ou qui seront, je l'espère, vous intéressent aussi. Et je vous dis à très bientôt.